Mercredi 28 décembre 2022, Direction générale de la Police nationale d'Haïti, conférence de presse. jeudi nous venons à nous pour présenter la conférence. C'est commandant-chef PNH, M. France LB, qui va parler avec la population pour une deuxième fois. Dernier, ça a gagné environ six mois. Et dis il va présenter bilan ensemble d'opérations et de travail qui fait pour l'année 2022 à, au niveau de la police nationale. Également, perspective que l'il gagne pour l'année 2023. Nous sommes capables de constater que le commandant est accompagné de plusieurs membres dans le commandement, également quelques unités spécialisées. Commandant-chef-là, est accompagné de inspecteur-général en chef-là, qui c'est M. Fritz saint directeur cabinet qui c'est inspecteur-général Jackson Hiller, DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, inspecteur-général Frédéric Lecomte, DCPA, inspecteur-général Joanie Caneus, DCASG, qui c'est M. Wensi, bien-aimé, inspecteur général Marie-Elva Sinora Nassar Pierre, inspecteur général Fransen Moreau, inspecteur général Jean-Yonel Tressil, inspecteur général Max Hiller, et avec des commissaires divisionnaires, Jean Mourest-Étienne, directeur personnel Pénachla, commissaire divisionnaire marie Janette Bateau-Salomon, Commissaire visionnaire Kestnel Pierre, commissaire visionnaire Ghislaine Désir, et pour faciliter Mikroa et journaliste pour qu'on poser pose questions, c'est le commissaire de police, Marie-Michel, qui lui-même, qui prend le fonction ça, je Sans plus tarder, ma vais passer commandant-chef là, Mikroa. Monsieur le commandant-chef. Je saluer. La présence, membre la presse qui l'a avec nous aujourd'hui. Je salue la presse qui l'a avec nous aujourd'hui. Je salue la population tout, qui a nous, qui a gardé nous à travers l'ensemble de journalistes qui là aujourd'hui. police nationale d'Haïti c'est une institution publique. Et en tant que tel, c'est l'obligation pour recommander la police là, informer la population, rendre la population compte de l'ensemble d'activités que l'institution a réalisé. Informer la population qui a fait la force police. Qui a fait force police la police. Qui résultat ensemble opération que l'institution a fait sous terrain? Qui perspective que l'institution a gagné? Donc, son deux voies pour nous. Jodi, membres recommandement de la police là, pour que nous viennent parler à la population. Donc, son deux voix pour nous. Comme nous tous connaissons, je vais être police police le 21 octobre 2021. Long moment qui était très difficile, la situation politique là était très agitée, grand banditisme, quartier, presque tout quartier quartiers de la zone métropolitaine a une présence grande, deux syndicats dans la force police là, mouvement 509, et la base de police là était une grande frustration. Donc c'était un moment qui est extrêmement difficile première mesure que nous prendre pour nous commencer, nous avons monté un nouveau recommandement. Et nous avons tenu différents commissariats, directions de vote mental, unités spécialisées pour nous parler avec les policiers. Reconnaître la frustration. Reconnaître que la frustration est fondée. Et demander. Puis au fond, sacrifice pour pays pays pour l'institution de la police. Et les policiers ont été de nous. Et au niveau du commandement, nous avons élaboré un plan de renforcement dispositif dispositifs de sécurité à travers pays pays, et spécialement dans la zone métropolitaine, côté que nous avons un peu problème. Pendant toute l'année, situation pas facile. Nous connaissons en pile de difficultés. phénomène kidnapping, nous avons chaque jour avec des bandits pour empêcher que nous soyons deuil, dans la population. Nous avons chaque jour à kidnappeurs et les tout qui ont entre dans le quartier pour contrôler le territoire. Troubles à l'ordre public, manifestation politique répétée et en pile fois, qu'on ait pillage après manifestation. Blocage route, événement pays loc, crise carburant, blocage terminal Vareux, qui est le principal site de stockage et de distribution en, pays, en pays, Grâce à engagement et détermination policière, esprit de sacrifice, malgré les moyens que nous avons à la disposition, nous réalisons ensemble d'opérations. Il y 1140 opérations qui réalisent. 63 perquisitions qui faites à travers tout le pays au cours opération SARIO, des 12 964 arrestations qui faites et qui e répartissent comme ça. 301 pour assassinat, 348 pour drogue, gagné 124 pour trafic et traite de personnes, 61 pour crime financier 312 pour viol, 334 même actifs, différents gangs qui gagnent dans le pays. Au coup d'opération, nous faisons de saisir. Nous saisissons 367 armes à feu. Et parmi eux, nous avons 39 fusils d'assaut. Nous saisissons 146, 146 234 cartouches. Les armes nous avons là et le moment de nous filmer, c'est en partie dans les armes que nous saisissons. Parce qu'il y a des âmes qui obligent à rester dans la juridiction. Parce qu'il y a des autorité judiciaire pour la suite judiciaire. Comme exemple, nous avons 20 qui étaient dans le nord, 16 qui étaient dans le sud-est, dans la justice et autres. Au cours de l'opération Sahoutou, nous saisissons 2738,38 kg de drogue. Et parmi eux, il y a 54,87 kg de cocaïne. Nous détruisons 5 plantations de drogue. L'engouement contre le kidnapping, phénomène de kidnapping, nous libérons 41 otages. Et nous déjouer 93 cas de kidnapping à travers de la zone métropolitaine, spécialement Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Torsel, pointe bouquet Tabar et la région et le débattement La Tibonite. Nous gagnons 149 bandits, malheureusement qui blessés mortellement dans l'échange avec la police. 58 véhicules et 2533 motocyclettes que nous récupérons ou du moins confisqués. Nous saisis trois bateaux avec une yacht. Nous n'avons pas seulement arrêté l'enfer opérationnel à mais en deux institutions de la police, là, nous prenons des mesures pour nous assainir, l'administration de la police. Là. Mais juste ça, nous prenons, nous révoquons 1432 fonctionnaires. Et parmi la il y a 1254 policiers, 174 employés administratifs pour diverses causes. Nous avons noté que le travail en yo,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 795 500 voudre. Nous retournons dans finances. finance. Nous annulons 1204 débits BNC. Nous annulons. En institution octroi contre, nous trois Vous faites selon les normes. Jean, finance publique, la nous soumettons 24 contrats. Et le contrat ça arriver signé après approbation de la Commission nationale de marché public. Donc contrat la police selon la loi. Il y a des actions que nous faisons qui visait à améliorer. Conditions de travail policiers et bien-être policiers. Parce que faut que nous encourageons les policiers et faut que nous mettons les policiers en valeur par rapport à la responsabilité que nous avons dans le pays, surtout dans le dernier moment. Nous par exemple décret de indemnisation des policiers victimes et les droits des policiers décédés dans le cadre de leur service. Ça, c'est un outil légal qui engage l'État pour que les policiers, dans le cadre de travail, les blessés, les victimes, ou du moins, marchent pour les mourir, pour que par un policier, ou du moins les policiers victime les victimes-là, par la merci, mon bon papa dans l'administration publique-là, mais un engagement l'État. Envers les policiers. Nous capables de dire que le décret ça, il commencé à appliquer parce que je dis, nous capables de dire, parents policiers qui sont décédés, qui un chèque ça, cadre de décret ça que nous parlions. Et nous profitons de l'espace ça pour nous remercier pour le ministre. Docteur Ariel Henry, et reste gouvernement qui va nous outils ça, aux ou outils concrets pour les policiers. Grâce à mesure d'assainissement que nous prenons dans l'institution, sans que nous ne nous pas augmentation budgétaire, nous arrivons à augmenter les primes de risque policiers. Pendant l'année, en deux reprises. Deuxième augmentation, il de commençait à partir d'octobre 2021. Unité spécialisée, BIO, donc à partir d'octobre, il supposé jouer une prime de risque augmentée en deuxième fois pendant l'année. Sans augmentation budgétaire. Pendant l'année, nous avons réhabilité 25 lieux de police, de façon pour que nous améliorions l'environnement de travail policier. Nous avons concrétiser, à appliquer le programme police pour éviter que les policiers nous aient un coup de poing dans la rue. Mais avec le programme ça, a une mesure pour que nous des prêts. À un taux préférentiel. Pendant année pour sacrifice, policiers ont fait dans la rue. Chaque jour, a ont pris dans la rue. Surtout dans le dernier moment, ça a eu. Donc, gagner ont prime spéciale que, spécial que des policiers C'est on prime d'efficacité que nous de avons à plus de 3000 fonctionnaires police, policiers, tant que personnel administratif. Tout le monde n'a pas de dans la police, là, mais il y a 3000 personnes qui joignent et nous profiter de l'espace pour nous remercier, ministre de Finance, pour la bonne collaboration qu'elle a avec l'institution de la police. Là. Par rapport à travail policier, par rapport à confiance population après renforcé en la police là gagné plusieurs entreprises sous marché à qui octroyaient de rabais à des policiers et em, employés administratifs nous profitons de l'espace pour nous remercier c'est un geste symbolique et son geste que les policiers ont apprécié, ils ont apprécié le travail. Et ça a encouragé. En de la police-là, nous prenons question de valeur, valeur et mérite dans l'institution de la police Ça fait que nous arrivons féliciter 546 policiers et personnels administratifs en de la police-là. Nous avons tous 47 policiers qui honorés par d'autres institutions. Ça montre l'appréciation de la population hein, à renforcer pour l'institution de la police. Et nous promettons population que la police a grandi chaque jour. Institution qui honoré la police, nous sommes capables de citer deux trois. C'est ULCC, Chambre de commerce Nord-Ouest, Commission nationale marché public, CNMP, avec l'autre institution encore. Nous l'Ivée-Bail, 2258 policiers et personnels administratifs promotion. Et nous faisons selon les critères qui préétablissent nos institutions ancienneté et compétences. Pas son monde pas. Et grâce à mesure d'assainissement, nous faisons tout. Sans que nous ne pas augmenter, sans que nous ne pas une augmentation budgétaire, nous à employer plusieurs petits personnels qui, à travers commissariat, direction de mentale, commissariat de province, commissariat de zone métropolitaine, qui ont plusieurs années qui a bail service en institution qui n'a jamais touché. Donc, grâce à mesures d'assainissement, nous arrivons à nommer tout en tenant compte du principe de finance publique. là, nous répond pour que nous fassions nomination nomination. Au cours de l'année, nous arrivons renforcer commandement la police. La. Il y a des commissaires, de 94 commissaires qui à peine gradués. Je pense que ça a été bon pour l'institution de la police là. Il faut que des gens qui allaient dans le concours, sans monde pas, et qui arrivent à intégrer l'académie de police là, après une formation de jeunes, premier les premiers commissaires, et qui ont renforcé les commandement dans le commissariat et la Direction de la Mentalité Spécialisée. Je me nous l'autre fois, au message à la population que la police, là, les policiers, chaque jour, ils ont la oui. Et la minute que je parle, à pour là très déterminés. Pas oublier que force police que nous avons aujourd'hui n'est pas créée pour faire face à ce genre de problèmes que nous avons aujourd'hui. Création police en 1995 n'est pas créée comme force de l'autre pas créée pour faire face à grand banditisme, guerre à que nous avons aujourd'hui. Donc, nous avons la police qui a transformé. C'est ça qui fait. unité spécialisées nous, nous renforcer, nous. formation continue pour nous-mêmes. Pratique pour nous même sur terrain. Acquisition de nouveaux équipements adaptés à la réalité du pays pour permettre de faire face à grands défis que nous avons sur terrain. Donc, nous avons des populations qu'on prenne polisli, qu'on police, -li, qu en police -li, collaborer avec police. Je remercie nous en pile pourtant que nous fait nous attention à la déclaration, à la présentation de Et comme la nous, nous ouverts à des questions mais l'investit respecte une pour l'autre. Merci. Nous allons prendre quelques questions. Et commissaire Bernier vous m'avez venu Justement. Ok. Et nous avons pour questions pour que nous nous en pile et pour questions aux coups, de manière pour que le commandant-chef est capable, capable de répondre sans problème. Merci. Ok. Question par maintenant. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Obel Charles, journaliste radio-télévision pacifique. Selon rapport Organisation qui a défendre droit il y a plus de 200 groupes qui ont opéré sur le territoire. Donc, là, la police-là saisit environ 367 âmes est-ce qu'on peut parler de un bilan qui est positif pour l'institution? L'est-ce niveau de la criminalité et puis façon qu'on obé chaque jour? Donc, c'est comment on comprend la quantité de comme ça nous La quantité de armes que nous avons saisies c'est un effort considérable de les policiers dans la rue. Sans l'envie de là. Solution problème là pas uniquement la police, mais au mariage en différents secteurs dans la vie nationale. Si on a saisi Zam, Zam a rentré. Si nous avons saisi les cartouches Donc on a une idée. C'est ça qui fait que au niveau structure, sécurité pays, a, bien on tête ensemble. Pour que la synergie qui est développée, approche multidimensionnelle qui fait à la question de sécurité du pays, pour nous joindre le résultat que nous avons escompté. C'est un effort considérable pour la police nationale d'Haïti. Alors, non, pas M. Ouenantous, je travaille pour la voix de l'Amérique et je travaille pour ma bonne news. Une question à deux volets. Alors, première question, hein, c'est que nous connaissons un pile policier qui et habiter dans une zone non-droit. plus policiers nous policiers qui habitent dans une zone non-droit, mais qui ki courent qui sont là, à cause de malheureusement, à cause de l'insécurité, les bandits ont fait courir. Les policiers nous ont apporté, qui ça la police, lui-même, les fait. Pour les policiers, ça a eu qui en difficulté, et nous connaissons tous les projet qui évalue à environ 12 millions de dollars américains un projet logement social pour les policiers. Il y a 60% dans l'agence qui est débloqué pas fait pour eux. Donc, qui est-ce qui a fait pour eux? Deuxième la question, c'est que il y a un de monde qui partage l'idée comme quoi pour gagner une force étrangère qui vient dans le pays. Hein, le fait que malgré que la police là, alors nous disons que la police l'a fait, mais vous dire que la police n'est pas capable parce que les citoyens n'ont pas. Effectivement, par exemple, si on a besoin de l'an nord, on pas passer, besoin de la dans la zone sud-est pour passer, par des bouquets, que ce soit matissant, on pas besoin passer. Et donc, est-ce que, ou la police, partagez l'idée pour gagner une force internationale qui vient aider, là, faire face à situation situation pour permettre à ce que les citoyens capable capables de faire librement l'occupation Malheureusement, nous constatons. Plusieurs dans le quartier zones métropolitaines. Nous une situation sécuritaire qui est troublée. Et qui force les policiers à déplacer, à aller dans d'autres zones que eux estimez plus ou moins en sécurité. C'est une situation que le pays a vivre. Malheureusement, nous n'avons pas de programme immédiat qui a appliqué pour répondre à la question. De ça. Sauf que nous vos dit, recommandement, dans la mesure que est capable, recevoir des policiers et pour avec des policiers et partager des ensemble avec eux. Et nous pas tout. Ces solutions problème là pour nous bailler, ces quartier pour nous contrôler, ces démantèlement pour nous faire, pour que nous solutionnions les problèmes. Concernant le projet, Logement pour policiers. Il y a un projet qui cours bien avant que le commandement là, Malheureusement qui n'est pas arrivé à terme, Malgré un grand pourcentage dans l'argent versé avec films de construction. Nous avons de problèmes là. Nous écrit au gouvernement spécialement le Premier ministre. une rencontre qui fait plusieurs entités dans l'État et je suis sûr que le problème là à résoudre dans le cadre la vidéo, à travers des décisions qui prend en haut lieu Concernant la présence en force étrangère dans le pays,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 son village. Nous, comme professionnels, nous, comme force de l'ordre, responsabilité, nous, c'est collaborer à tout le monde qui venir des pays dans la question de sécurité. Ce n'est pas à nous-mêmes qui décider, venir ou pas venir, de force de l'ordre. Mais job, pas à nous, comme professionnels,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 Bonjour, alors et, moi c'est Roland Emmanuel Bouchard, je travaille pour Radio Télé-Zénith. Question parmi nous, il deux volets. Alors, déjà, je ne sais pas si c'est moi qui m'ai entendu, je ne sais pas si vous avez ou, ou dit zone police la rivière récupérée. Qui sous contrôle Bandio pendant toute l'année et 2023, euh, Le que la zone métropolitaine non les mêmes les saturé ou pas qu'à quitter la capitale là pour aller dans le nord ou encore pour aller dans le sud, même en gros partie dans zone métropolitaine nan. et Deuxième volet nous ces journalistes nous dans la rue, nous t'ont décrit population pile noyau qui dit pour liste nationale là, je ne j'audis pas, les vins tonneaux police particulière, les pas de pas protéger la population vraiment, c'est plus des particuliers la protéger et puis intérêt particulier la protéger, mais qui sont capables de répondre avec un pile monde la société qui comprend la police là quand ça joue un la police nationale là vraiment puis des sentiments tout bon et bien police ça c'est police nationale c'est pas yon police particulière. Merci. Pas oublier que nous dit que le pays a vécu un moment extrêmement difficile et surtout en matière de sécurité sécurité a pas un domaine pour pourquoi dans pile domaine qui influence. en pile fois domaine de sécurité a ses conséquences de l'ensemble de l'autre action, dans l'autre domaine qui est la police là a boumé chaque jour à bandit si nous suivons les réseaux sociaux, publication de la police, là. avec le moyen que la police a gagné, nous nous à bandits et nous réaliser des opérations qui peuvent être Dis que la police a failli à mission, là. présenter la police là comme une force nulle, c'est un petit genre grave. Pendant que les policiers ont sacrifié vie la vie la rue chaque jour pour protéger. nous. En pile fois, tout le monde, la caille, la rue chaud, mais la police a obligé la, la rue pour protéger bien nous, pour protéger la vie. Comme le pays a vécu en situation difficile, il n'y a pas seulement à la police la pour résoudre les problèmes que nous avons aujourd'hui. Mais il demande pour chaque secteur en vie nationale là pour te coller.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 C'est le moment pour que vous plus collaborer avec la police. On mettre met mais ensemble pour que nous rendions les village les villages qui, qui a deux trois monde qui a terrorisé la population. maintenant me populations la hein, population avec la police là, pour nous résoudre le problème. Actuellement, nous commençons processus tellement gang au niveau du Canada. Quel effort que la police a fait. Si na prend, blocage terminal varieux. Libération varie, c'est un. C'est un comment C'est une victoire policière. C'est au prix de sacrifice plusieurs opérations réalisées. En pile, les choses je tire. chaque soir après une opération, nous obligés de regrouper l salle pour nous garder vidéo, pour nous garder qui gens que une meilleure stratégie pour nous utiliser le lendemain. Jusqu'à ce que nous allons libérer le gaz sorti. Moi, je vous de visiter les vidéos. Sans nous visiter vidéo. Si vous avez un petit doute. Sous journalistes responsables, que toute la, dans nous avons tous là, nous avons été ouverts dans l'institution de la police pour nous partager vidéo vidéos à pour nous regarder. qu'on vous visionné, vous avez regardé. pour ça, regarder. Les gens qui ne pas de conviction sur ça, il y a pas de conviction sur ça. Questions? Nous avons deux dernières questions et parce que nous connaissons que question en pile deux dernières questions. Bonjour tout le monde. Moi même c'est Mélias Noxon. Gros bon, question à deux volets. Même à, euh, commencer avec euh, opération Vareux, DJ. Euh, depuis depuis 12 septembre, nous connaît exactement fait dans le pays, euh, monsieur bloqué en bas, environ deux mois etc. jusqu'à ce que... Pendant novembre là, on dit qu'il y a une opération policière qui fait et puis débloquer tout ça. Mais on dit que nous toujours visionné vidéo, tout ça. Mais est-ce que nous compris comprendre là, messieurs, les ce vous avez plus de formation que la police, qui prend formation nous connaît déjà au niveau national et international. Ça fait. Yu. Deuxièmement, je euh, entendez avec attention tout bien l'opération opération que vous présentez pour nous pendant l'année. Est-ce que le commandement lui-même est satisfait L'aine considéré tout, grand paquet de côté, en pile zone. Euh, messieurs, tu es toujours occupé. C'est très vieux fait pendant la fête fin d'année, mais ce n'est pas pour pression intervention policière qui fait. Et ça nous va bien tout. La police a lui-même fait en pile travail. Merci. Là, dit que. La police a mené en lutte contre bandit chaque jour. Non pas. Sous bonne foi bandit. Ça que nous gagnons, nous gagnons sous sacrifice policier. Yo. Engagement policier la, la Donc, les que nous avons gardé là. Regardez-vous. Ce n'est pas les en plastique, c'est les hommes. Et ce n'est pas les hommes. Ce sacrifice nous faisons dans la rue. Pour que nous prenions. Affronter. Donc, nous sommes capables de dire que nous sommes satisfaits. Nous sommes satisfaits par rapport à engagement et esprit de sacrifice que les policiers ont engagé dans la Et comme commandant en chef, nous sommes capables de dire que nous sommes satisfaits. Jodi, nous venons présenter ensemble de travail que la police fait pour montrer que la police là la travaille même là que conditions sécurité pays a Amélioration qui n'a pas cherché à Nous pas qu'on jouait Ni souhaite Mais la police a voulu En pile Ce message que Je vous dis à vous Eh, salue tout le monde Non, mon maman, maman, papa moi, c'est Joseph Michaud je travail pour les médias en ligne qui relèvent radio, télé, macandale. DG, moi, je me content pour le bilan d'un pile de journalistes qui débarquaient, qui viennent prendre le bilan la main pour être capable de pour. Le Mais dans bilan, DG, je ne vais pas gars la police fait sur journaliste non Maxi Ben Lazare, la police tue l sous ta aupoir. Womel Oumel sonne Valsain, la police tue-le mi tant commissariat. Juste, nous faisons yon maquillage dans l'hôpital pour nous dire que c'est dans l'hôpital de mourir. BG, c'est même pressage. ou je dis à pour tes messages pour moi-même, quand Mardi 25 octobre à 3h de l'après-midi, sous cette masse-là, ma travail m'a étudié pour ça. Pendant la police a fait arrestation, un policier prend un gros ami. Il fait un caméra qui maintenant en deux. Une tape mouru qui était sept petites. Vous comprenez avez devenu ne pouvons pas sur ça. Nous allons dans l'IGPNH. Yo prend d'oléansio, yo Jusqu'à présent, la police n'a jamais dit, est-ce qu'il y a pour mettre ma caméra Caméra par caméra. L'État, c'est mon travail, je caméra pas caméra. Mais, je dis, la police arrête les journalistes la fonction de travail. Vous yo battu. Ils un travail dans le commissariat. Vous humilié. bat moi, je ne va pas mettre ça dans le bilan, oublier ça. Ça, ça pas arrivé dans les oreilles ou déjà. Bon, est-ce Est qu'on parle de d'un autre bilan pour journaliste journalistes Spécial. Parce que c'est nous-mêmes qui pouvons porter nouvelles là pour vous. Merci. Martin Bilan. Merci. Bilan. que... Pendant que nous travaillons pour améliorer les conditions policières, pendant que nous prenons mesures pour que nous encadrions les policiers, en même temps, tout, nous appliquons rigueur avec les policiers, les gagnants ont faute administrativement grave, et les gagnants ont infraction, nous prenons responsabilité comme commandant. Ce n'est pas sans raison que il y a plusieurs policiers qui révoquent, il y a des policiers qui arrêtent, il y a des policiers qui en isolement, et des policiers qui en mesure conservatoire. Et, information là. Journaliste Michaud? ou là. Merci. Ma Vito. Toutes les fois qu'on a besoin d'informations, il faut nous ouvrir pour une bonne information. pas que pas Ah non, ça c'est autre chose. Si ça, ça, autre chose. si sont deux pour nous remettre caméra, c'est autre chose. Mais présenter la police là, comme on a violé chaque jour, membre la presse, c'est une image qui est très grave pour une de la police là. Excusez-moi, s'il vous plaît. Bon, une minute. Frère, journaliste-moi. Quand Maxi Ben sou route d'Elma, route à l'aéroport, enquête la ouvri. Mais tout autant que l'enquête la va finir, pas qu'à des communication qui fait publiquement de l'enquête là Par contre, si on association de presse, si on un journaliste besoin qu'on ait qui j'en enquête là évolué Libre, pour le contacter inspection générale on va garantir une information il y a avec vous et pour vous qui degré d'avancement enquête là laisse ça pas une mesure pour former conviction car journaliste qui blessé le commissariat de Delma et qui journaliste journaliste s'il vous plaît s'il vous plaît. Bon ensemble de mesures, bon ensemble de bagages pour vérifier avant qu'on confirme l'information. Et ça m'a dû laver des documents. La police a gagné des documents. Et moi-même, comme un commandant professionnel, je ne peux pas tolérer un policier qui fait un bavure grave contre la presse. Je fait une déclaration, ça, et t'appelle. Et elle vérifie l'information que je là. vérifie avant afin que nous parlions. Pas quitter sentiment nous parler pas quitter émotion on émotions. Nous, nous comprenons comme être humains. les nouveaux frères, nous avons des qui, qui sont blessé, ou du moins qui a mouru, qui sont blessé, j'ai nous Mais, comme nous connaissons nos professionnels, afin que nous portons un jugement, ou du moins, portons une affirmation, enregistrer déclaration de la police à bail sous Kassa. en deux commissariat d'Elma il y a un groupe de monde qui entrait, parmi lesquels il y a des journalistes qui entrent suite, en commissariat commissariat suite à une arrestation qui fait Bon, y a des journalistes qui appréhendé mais c'est en commissariat, la police connaît que l'appréhendé un journaliste mais deux, il voilà, a arrêté un monde sous barricade. C'est un de commissariat. Personne n'a râlé quatre, malgré toutes les policiers avec l'Alba identifié. C'est l'un de commissariat à l'identifier. Ça, c'est un bon, groupe de monde qui entraîne le de commissariat d'Elma. Parmi lesquels, nous avons deux ou trois journalistes qui avec nous qui sont là. Pour rétablir l'ordre, il y a un bon policier qui tirait au bon, bon gaz. Et le bon, bon gaz est tombé dans la tête Journaliste là. C'est à partir de là, Journaliste a blessé à terre. Apparemment, son corps est. Nous faisons appel à l'ambulance plusieurs côtés. Nous relèves la Nous relève can nous relayer l'autre ambulancier encore au niveau accès au niveau commissariat yo, commissariat d'Elma en pile de là dans bloqué c'est avec en pile difficulté pour ambulance arriver au commissariat et moi comme commandant en chef suivi de tout fil événement yo m'assurer que ambulance arriver m'assurer que me fais contact avec responsable Hôpital Benameuse. Qui gagne quand on préparait un staff médical, qu'après tant de journalistes devant, journaliste journalistes pas arrivés pour col. Je sûr que moi qui accompagnent la bgue courage pour le dire que le temps, un staff médical. Après une heure ou deux heures de temps, c'est à ce moment-là journaliste ça journalistes dernier soupir. Donc, mes réalités, et la police détient des documents relatifs à ce cas Non pas pour conflit au niveau de la police là. Des documents qui sont sortis qui parlaient de mort en un commissariat Qui docteur qui Est-ce que le docteur ça son vrai docteur Est-ce que le document ça est bon nous ne pas poser une question sur ça. Sauf que la police a des documents administratifs qui montrent que le fait est consacré. Si nous plaît vérifier la même, après la conférence, nous avons une délégation, nous avons un bureau, nous avons un compte avec le commandement, nous avons présenté nos documents et nous sommes disponibles pour ça. Ça, nous demandons. nous, nous vérifier l'information. Gardez-vous bien avant que nous-mêmes comme des journalistes professionnels avant que nous fixions -nous sur ça. Merci. C'est la dernière question. Pourquoi ah, parler monsieur. sur caméra Caméra <rire> DG la police là Déjà la police là à bon caméra. Merci. Merci. Monsieur Frenzel a bon Merci. caméra. Merci à la prochaine. Okay. Pour Merci. nous conclure. Je remercie tous les journalistes qui étaient là ensemble avec nous. Nous apprécions le sacrifice que nous faisons pour que nous vivions. là. Nous remercions nous en pile. Et je promets nous, nous avons toujours travaillé pour gagner. Nous avons toujours travaillé pour que nous gagnons au mariage police population. Police population, police presse. Nous avons profité de l'espace ça pour nous souhaiter meilleurs voeux à la population et pour nous dire que la police a bougé chaque jour pour libérer de tout problème de sécurité qu'elle gagne. Merci à vous.